Allez, eh colloque, je viens de finir la relecture de vos programmes si jamais vous êtes élu maire. Ça va pas du tout, hein. c'est ni fait ni à faire. La paix dans le monde, Charlie, c'est gentil, hein mais c'est hors sujet. Plus de frites à la cantoche. Alors, Mehdi, c'est pas sérieux du tout, ça. Salut, c'est Vianet de tous les lieux. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le défi programme et ce, en trois vidéos. Objectif, comprendre les outils et les méthodes de constitution d'un programme politique. Eh hey, bande de vénards, on va se faire plaisir là-dessus. Ceci est donc la première vidéo d'une trilogie à succès qui sera intitulée le B à bas du programme politique. Et si tout se passe bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez construire un programme politique de bout en bout. J'ai décroché un partenariat avec C'est Pas Sorcier. Ça rend bien, hein et avant de rentrer dans l'art, dit Charlie, écoutez bien, parce que c'est important, c'est une confusion qui est faite très souvent, le programme politique, c'est différent du projet politique. C'est comme si vous me disiez que Booba et Carrie, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. D'un côté, le programme, des mesures, des engagements concrets, une feuille de route, si vous voulez. De l'autre, un projet portant une vision et qui, là, se manifeste plus sous forme d'un manifeste, justement, ou d'une tribune. Donc, Charlie, la paix dans le monde, pour toi, c'est plutôt dans ton... Projet, projet, voilà, c'est ça. Un plaisir, elle a, elle a tout compris. Voici les trois grands principes à retenir avant d'aborder le fond du programme qui sera pour le coup la véritable feuille de route de votre équipe municipale. Qui dit programme Dit 1, positionnement de la campagne. On va détailler. Dit 2, visibilité du candidat. On va détailler dit trois engagements vis-à-vis des citoyens. On va détailler aussi. Ça fait trois fois détaillé. Ici, quelques images exemples. Elle est très, très réussie cette slide. Ici, je résume donc et je vous laisse lire. Bon, d'accord, je, je, je vais souligner quelques points. Vous avez fait au départ du lancement de votre campagne un diagnostic et vous avez soulevé durant ce diagnostic des questions. C'est justement le programme qui est censé répondre à ces questions. Ce programme, et c'est intéressant, va aussi contenir des annonces que vous pourrez faire au fur et à mesure. Par exemple, Mehdi, ton exemple des frites à la cantine, bah tu le mets au début parce que c'est n'est pas hyper excitant. Il faudra un peu monter en cadence. Et le dernier point à ne pas oublier, c'est bien sûr qu'il faut répondre aux enjeux de la commune, notamment aux services techniques, etc. Ici, les jeunes, je vous propose un petit jeu rapide, là. Est-ce que le programme est une ligne idéologique Non. Est-ce que c'est un pavé programmatique de 300 pages Non. Est-ce que c'est un constat, un manifeste des règles de vie Non, non, non. Oui, il faut le dire trois fois parce que j'ai dit trois j'ai dit trois éléments. Donc... En tout cas, je fais un... un très, très bon animateur. OK, on respire un bon coup. Ça, c'est fait. Maintenant, on va enchaîner avec le format, l'enrobage, le... le papier cadeau de votre programme. Un mot d'ordre Cohérence et créativité. Trouver un format qui parle aux citoyens de votre commune, mais qui à la fois sort du cadre, surprend les gens. Il ne faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Gardez un fil conducteur pour qu'on puisse reconnaître votre démarche et se dire « Ok, je comprends la logique du truc ». Alors, allez, oh, oh, oh, arrêtez de prendre des notes sans réfléchir là J'ai donné trois exemples, mais les thématiques que vous allez choisir dans votre programme correspondent aussi à celles que vous avez soulevées lors de votre diagnostic et de l'analyse de votre projet. Enfin, a priori, ce qu'on a ici, c'est-à-dire aménagement du territoire, économie, emploi, vie collective, ce sont des passages plus ou moins obligés. On finit cette vidéo en reprenant un peu de distance. Imaginez l'excitation, toute la frénésie qui va accompagner chacune de ces étapes. L'étape numéro 1, je vous ai compris, voici ma vision des choses, c'est celle que je vous propose. Deuxième étape, ouais, parce que c'est notre projet, voici nos priorités pour Saint-Laurent de Chabousset. Quand je fais ça, ça veut dire que c'est la foule en délire, en fait, c'est ceux qui, qui m'applaudissent, enfin pas moi, mais vous qui vous applaudiront si vous êtes élu. C'est clair Et dernière étape, vous dévoilez votre programme avec une liste de mesures concrètes et important, juste avant les élections, la profession de foi qui est en fait une synthèse de ce programme et qui va être envoyée dans les boîtes aux lettres des gens pour rappeler ce que vous proposez. Voilà, et ben je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à construire un peu concrètement ce programme politique. Pas n'importe lequel, hein. le tien ton programme pour ta mairie.